Bon, allez, on va se mettre au travail. C'est parti, les amis. Hop Alors, qu'est-ce que. Tablette ah, PC par l'automobile qui est déjà. Tablette télévision option. Image, image carreau. Alors, on va faire baisser le, le rythme. Tablette PC par l'automobile qui est déjà. Débit 85%. 75%. Débit menu. Tablette PC par l'Angel Box. Salut, les amis de la Team Vision, comment allez-vous Alors, aujourd'hui, petite vidéo. Vous savez que les Mac sont accessibles pour les personnes en situation de handicap visuel, les personnes malvoyantes et les personnes aveugles. Ici, la preuve, vous venez de l'entendre. Vous savez que les Windows sont accessibles via d'autres lecteurs d'écran. NVDA, JAWS, le fameux narrateur de Windows. Vous savez tous que Android est accessible. Vous savez que les iPhones sont accessibles. En fait... La question, c'est quoi qui n'est pas accessible Alors aujourd'hui, sur Vision High Tech, nous allons voir ensemble une tablette accessible, complètement accessible, livrée avec son clavier Bluetooth. Vous n'avez qu'à allumer cette tablette, allumer le clavier et c'est parti. Vous pouvez tout de suite utiliser votre PC portable, votre tablette PC portable munie d'un JOS 2021, muni d'un Office 2016, Word, Excel. Je vous montre le déballage de ces deux produits, la toute nouvelle Joyce Box, muni de son JOS 2021, son clavier livré avec, les deux un super mariage, super portable, et vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec, les amis, c'est parti, c'est sur Vision High Tech, Abonnez-vous, venez nous rejoindre sur la Team Vision et on va tout de suite voir ce qu'on peut faire avec cette toute petite tablette, un PC Ultra qui rentre dans votre petit sac à dos avec ce clavier sympathique. C'est parti voilà les amis. Les amis. Donc commençons par le clavier qui est livré avec cette toute nouvelle Jawsbox. Nous sommes donc en présence d'un clavier 105 touches avec son pavé numérique sur le côté droit et les touches classiques d'un clavier. Ce clavier va se connecter en Bluetooth à votre tablette connectable jusqu'à trois appareils au dessus du pavé numérique nous allons rencontrer quatre touches la première en partant en haut à gauche possède donc le sigle wifi à quoi va servir ce bouton si vous retournez votre clavier on s'aperçoit dessous qu'il y a un tout petit dongle alors qu'est ce qu'un dongle c'est une toute petite clé usb wifi que l'on va connecter à un PC ou à un Mac et une fois ce petit dongle connecté à ce PC d'ailleurs ce dongle est aimanté juste dessous le clavier vous n'avez qu'à le positionner et tac il est automatiquement aimanté une fois que vous avez connecté ce dongle vous n'avez plus qu'à appuyer sur cette touche avec ce logo et le clavier se connectera automatiquement au PC où vous avez connecté le dongle ce qui fait donc une première connexion juste à côté nous avons deux touches la première touche à la droite de ce logo on aura donc la possibilité de connecter instantanément à la première sortie de notre Box le clavier à la Box. juste à côté pour la troisième connexion on pourra donc connecter par exemple un iPhone, un Android ou un autre PC que l'on voudrait connecter en Bluetooth. Et juste à côté, nous avons donc le bouton Home. Comme on peut s'apercevoir, le clavier est déjà ultra complet dans ses fonctionnalités. Alors, est livré avec le clavier, donc son câble micro USB vers USB A. Une fois votre clavier face à vous, vous allez par derrière le clavier côté droit. C'est ici que vous allez trouver la connectique pour recharger votre clavier et le petit bouton poussoir sur le côté droit pour allumer ou éteindre votre clavier. Tout est déjà paramétré lorsque vous sortez votre Jossbox, votre nouvelle tablette PC. Côté connectique, les amis, qu'est-ce que l'on va avoir comme câble On va tout de suite rouvrir. Là, il y a un peu de matos. Alors. On va rencontrer la prise propriétaire pour recharger notre tablette. Une fois que vous avez donc inséré la prise sur le bloc secteur, à l'opposé, on a une connectique de type C. Puisque pour recharger votre tablette, ça sera un câble de type C. Attention les amis, dans le package, il n'y a pas que ça. Et fourni avec cette toute nouvelle Jossbox, pas mal de câbles. Car vous allez voir que côté connectique, cette Justbox a de la ressource. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce packaging ultra complet C'est vraiment un truc de dingue. Nous avons donc une rallonge de type mini HDMI vers HDMI. Qui veut dire que grâce à ce câble, vous allez donc pouvoir connecter votre tablette à n'importe quel écran côté HDMI ou à une télé. Ensuite, on va rencontrer un câble HDMI vers HDMI. Et justement, ce câble va rentrer dans cette fameuse rallonge qui va nous permettre d'aller connecter notre tablette à notre téléviseur ou à notre écran d'ordinateur. C'est pas fini, les amis, on a donc maintenant une rallonge de nouveau de type C qui va se connecter donc à notre tablette et sur cette rallonge on aura donc plusieurs connectiques. On aura par exemple trois ports USB, un lecteur de carte SD, un port de type USB-C, une possibilité de connecter un câble RJ45 pour connecter votre tablette à internet, c'est un Ultra complet, je vous l'ai dit. Le contenu de cette box est vraiment magnifique. C'est vraiment un ordinateur ultra portable que vous aurez dans votre sac à dos. Passons à notre toute nouvelle box qui est donc glissée dans cette grosse housse de protection. Voilà, donc nous voici en présence sur votre écran de cette toute nouvelle. Jaws Box Mobile Plus, une tablette de 8 pouces, avec Windows 10 à l'intérieur, Jaws 2021. Aujourd'hui, cette tablette, avec l'intégralité des choses que vous allez voir et entendre dans cette vidéo, vous allez donc pouvoir la toucher aux alentours des 1150 euros. Avec l'intégralité des câbles, avec 128 gigas, de mémoire interne plus 128 Go de carte micro SD supplémentaire, c'est-à-dire que cette tablette fera 256 Go de mémoire interne. Les 128Go de mémoire interne sont sur du SSD. Je peux vous dire que la nouvelle Justbox c'est de la Ferrari. En termes de réactivité, en termes de connectivité, équipé d'un pack-office 2016, du localisateur, de Skype et tout un tas de logiciels suivant la suite Windows 10. Lorsque vous avez votre tablette, vous la mettez en mode paysage et vous devez trouver les boutons en haut à gauche. On est donc en présence d'une tablette équipée de 6Go de RAM en DDR4 avec un CPU, un processeur ultra-poussé. Pour ce genre de tablette, c'est vraiment une petite Ferrari que vous aurez entre les mains. Cette petite tablette va vous aider au quotidien et de par sa portabilité, vous allez pouvoir l'emmener partout, en vacances, au bureau, puisque avec sa station de travail, l'intégralité des câbles que je vous ai montré auparavant, vous allez, vous allez pouvoir la connecter partout. Sur des, sur des écrans, sur votre télé, sur des écrans de bureau et bien plus encore. Donc, pour allumer votre toute nouvelle Jawsbox, ça se passe quand vous avez votre tablette en mode portrait en haut à gauche. Vous avez un petit bouton juste au-dessus des boutons de volume. Vous appuyez dessus 4 secondes et votre tablette se met en marche. Équipé de Office professionnel 2016, Skype localisateur enfin équipé de toute une suite pour les personnes handicapées visuelles, malvoyants et personnes aveugles. Donc je peux vous dire que elle est ultra réactive. Jaws bureau vue de liste non sélectionné corbeille non coché. Assurance utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Pour modifier l'élément sélectionné, appuyez sur F2. La Jaws Bug vient de s'allumer en moins de 2 3 minutes, on arrive sur l'écran d'accueil comme vous venez de l'entendre. Côté caractéristiques les amis, on va trouver. On est donc sur une tablette PC équipée de Windows 10 dernière génération. On est donc sur un CPU Intel Processor N4100. Donc un très bon processeur par rapport à ce genre de tablette, ce qui lui donne vraiment un gros boost. Et ce processeur est cadencé à 2,2 gigahertz côté gpu les amis on est donc sur un gpu quad-core malidon 450 mp ddr4 6 giga de ram sont à l'intérieur de cette petite tablette sympathique mais donc sur une mémoire flash de 128 Go plus une carte micro sd de 128 Go. une tablette équipée de 256 Go. question matérielle, on est sur un plastique noir avec un dos en alu alors on est donc sur une tablette compatible avec le Wi-Fi 802N et cette tablette bien sûr est équipée du Bluetooth 5.0. Tout ça pour vous dire les amis qu'on a une tablette superbement bien équipée. Alors côté connectique, lorsque vous l'avez donc en mode paysage, vous avez les boutons volume et les boutons marche arrêt complètement en haut à gauche. Si on part sur le côté gauche de notre tablette, Portrait. nous allons rencontrer différentes connectiques. On va avoir un port jack, car oui, notre tablette a encore un port jack. On aura donc un port HDMI et deux ports de type C. Elle est équipée de deux haut-parleurs et dessous la tablette, vous allez donc trouver le slot pour mettre votre carte micro SD. Sur le côté droit de la tablette, on trouve rien du tout. Maintenant, on va passer, je vais vous faire écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de cette tablette. C'est parti les amis. Voilà les amis, on va maintenant tester la toute nouvelle box Donc vous avez votre clavier. Alors pour connecter votre clavier, vous poussez le petit bouton poussoir vers la droite. Une fois, une fois poussé sur la droite, s'il n'y a pas de connexion entre votre tablette et le clavier, vous appuyez tout de suite sur le premier bouton à la droite du logo Wi-Fi et vous connectez donc votre clavier à votre tablette. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'on peut voir que ici, la tablette peut être aimantée. Regardez, Putain. la tablette est aimantée au clavier. Ça peut être une bonne chose puisque regardez si ici. Si la tablette suit le clavier, c'est plutôt pas mal. Ça permet de bien garder la tablette fixée au clavier. On va donc faire un test pour voir avec notre toute nouvelle tablette sa réactivité face à Internet, etc. C'est parti. Alors, faisons déjà un peu le tour du propriétaire. Échappe Windows M. Google C. Corbeille cochée 1 sur 11. On a donc 11 applications sur notre bureau. On descend. Microsoft Edge coché 3 sur 11, Google Chrome coché VLC Media Player coché Balabolka coché Outlook coché Word coché 8 sur 11, Excel coché 9 sur 11, Pouet Point coché 10 sur 11, TeamViewer coché 11 sur 11. On a fait le tour de ce qui se passe sur le bureau. On va dans le menu démarrer. Menu quand 2021. On va rentrer Chut. dans tous les programmes. M. M. M. Accès. Assistant mise à jour de Windows 10. Excel. Google Chrome. Microsoft Edge. OneDrive. OneNote. Outlook. Poet. Word. Accessoires Windows. Balabolka. Classic Shell. Démarrage. FS Reader 3.0. Outils d'administration Windows. Système Windows. Comme vous pouvez entendre, énormément d'applications à l'intérieur de cette tablette. On va faire un petit Windows M. Windows M. Fermeture des... On va se diriger sur Google. G. Google Chrome Cocher. Entrée. Entrée. Édition, barre d'adresse et de recherche. Comme vous avez pu entendre, c'est ultra réactif. On est vraiment sur une tablette très très réactive. On va par exemple aller dans YouTube. Y O-U-U-B-E YouTube. Entrée. Sélectionner. Google.com oblique YouTube. On va faire un petit insert F7. Boîte de dialogue, liste des liens. Pour la, de liste, liens. Pour la liste des liens, un petit Y. Y. YouTube, accueil www.youtube.com. On valide. Entrée. YouTube recherche Google, Google Chrome. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. YouTube, Google, Chrome. Connectez-vous à YouTube. Un lien. On nous demande si on veut se connecter. On tabule sur non merci. Vide. Lien non merci. Bouton non merci. Donc on nous demande si on veut se connecter. On va sur non merci en tabulant. Entrée. YouTube. On recherche la zone d'édition avec un f 5 Boîte de dialogue, sélectionnez un champ de formulaire. Vue de liste, liste. Guide bouton. Ignorez les liens de Rechercher édition. Entrée, on rentre. édition recherchée. Région on va marquer des Vision, v -V vision, vision -H. H et -H. E Tech. Voilà, donc on a cherché Région Vision et e Tech. Entrée. Région principale. Lien filtre de recherche. Bouton à basculer. Maintenant, un petit insert F7 va nous permettre d'aller dans la zone de liste des liens si la chaîne a été trouvée boîte de dialogue liste des liens vue de liste lien a on va faire un petit V, v. vision high Tech 53,1k abonné plus 1125 vidéos vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à l'informatique moi aussi autant vous faire profiter des petites choses que je point point point 3 sur 80k on va l'idée Vision Hightech YouTube Google Chrome. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Vision high Tech YouTube Salut Google Chrome. merci de regarder principal. cette vidéo. J'espère que vous allez bien, bien aujourd'hui. Nous allons voir ensemble une vidéo sur l'application Raccourci. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech, la chaîne qui parle d'accessibilité de déballage de tutos sur Assistant Google Alexa et Siri. Aujourd'hui, le but de cette vidéo. Voilà. Comme vous avez pu entendre, la réactivité est là. On va par exemple ouvrir un document Word. Windows M. W. Word. Cocher. Entrée. ouverture Ouverture Word. Zone de liste Word. Zone de liste nouveau. Document vierge. On s'est donc mis sur un document vierge. Vide. Et on va se faire un petit texte. SS. A U salut A O U A tout N A E T E N'hésitez A O U A O A E abonné Entrez M T E A B E I A T Ax O T Point B D B I E A T Ax O T Bientôt Sélectionnez Salut à tous N'hésitez pas à vous abonner Merci et à bientôt voilà donc pour cette présentation de cette toute nouvelle Jawsbox mobile plus. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description. Vous pouvez donc trouver cette petite tablette avec le clavier, avec les câbles, avec tout le packaging que je vous ai présenté pour 1150 euros sur le site CECI.AA. Vous pouvez contacter la société au 01 43 62 14 62. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous connaissiez l'existence de cette tablette et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Que la Team Vision soit avec vous et on se dit à très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous, passez de superbes fêtes de Noël et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.